Mmh. Bonsoir chers parents Merci Donc euh, ce qu'on va faire cette année Je vais vous parler de ce que nous allons faire au programme euh, Avec les enfants cette année Donc juste le temps de partager la vidéo Et puis on pourra commencer Voilà, le partage a été fait. Donc, Pourquoi est-ce que hum, l'activité de vacances a été créée? Pourquoi Enfants d'Excellence? Enfants d'Excellence a vu le jour euh, au milieu de la pandémie du Corona. Parce que euh, je m'étais rendu compte que beaucoup d'enfants restaient à la maison. Et étant donné qu'ils ne partaient plus l'école on a été forcé de ne pas envoyer nos enfants à l'école ils étaient à la maison et la seule chose qu'ils avaient c'était la télé donc je me suis dit on ne peut pas euh, se permettre d'avoir nos enfants juste comme ça donc qu'est ce qui s'est passé j'ai d'abord commencé avec euh, deux enfants la première élève qu'on m'avait emmené elle avait 13 ans elle était euh, têtue, entre guillemets têtue. J'ai commencé à tester des méthodes que j'ai désormais fait. Donc voilà un des flyers. Nous avons donc monté, c'est une école carrément, une école d'incubation de, de, de potentiel pour vos enfants. Donc les activités que nous avons ont été façonnées pour permettre à vos enfants de se découvrir parce que beaucoup d'adultes souffrent. Donc j'ai utilisé ce que je trouve dans le coaching et que j'utilise dans le coaching aujourd'hui pour aider les adultes, pour donc façonner les programmes des enfants. Parce que euh, si on veut réparer un adulte, autant mieux qu'on guérisse l'enfant. Le futur adulte, si on le guérit maintenant, euh, en tant qu'adulte, on n'aura pas de problème avec lui. Donc, nous avons euh, les cours d'art oratoire. Donc, euh, à partir de la semaine prochaine, les professeurs auront l'opportunité de se présenter eux-mêmes et de vous montrer, d'avoir que vous ayez un avant-goût de ce qu'ils font. Vous savez, on, on, j'ai appris à, me, à parler, j'ai appris à m'exprimer. Ce n'est pas venu naturel chez moi, j'ai dû apprendre. Et beaucoup d'entre nous, euh, nous ratons nos opportunités. On va pour un emploi, on, va, on a des situations où on a besoin de faire des trucs et euh, on ne sait pas parler. Enfin, on va te demander qui a fait ça, tu ne connais pas te défendre. Donc là, oratoire, c'est pour permettre aux enfants d'apprendre à parler, à défendre leurs idées devant les gens. Ce qui manque aujourd'hui, ça manque de nos jours. Généralement, quand tu vois un même monsieur une dame avec son enfant, tu salues l'enfant, l'enfant se cache derrière son père. L'enfant n'a pas de personnalité, il est l'enfant d'eux. Donc, on aide à travers les cours d'oratoire, nous aidons à créer une image personnelle de votre enfant. Tu peux être la présidente de la République. Si tu n'as pas montré des valeurs à cet enfant ou tu n'as pas aidé l'enfant à se connaître, écoutez, hein, tout l'argent que tu es en train d'avoir là, ça ne va pas donner. Et j'ai passé quelques années avec ma fille qui a aujourd'hui 12 ans. Ceux qui parlent à ma fille peuvent comprendre et connaître de quoi je parle. Elle n'est pas juste un joli visage qu'on va regarder et dire « Ah oh, tiens, la fille de... » Je lui ai toujours dit « Tu vas faire ton nom parce que tu seras toi, pas parce que tu seras mon enfant. » Et malheureusement, on travaille, on bosse. On veut construire un futur pour l'enfant. Mais ce futur, ce n'est qu'avec quand l'enfant aura 25 ans, qu'on se dit Oh, j'aurais dû m'assurer que tu savais même où tu partais. » donc on va permettre à l'enfant de bien s'exprimer. Il y a les cours d'entrepreneuriat. Et quand j'enseigne l'entrepreneuriat, ce n'est pas votre truc qu'on vous fait la théorie là. L'année passée d'ailleurs, on avait une petite qui avait 8 ans. Son père euh, s'appelait Ngo, Ngohele, tout comme ça. Son père s'est séparé de sa mère et son père a beaucoup investi son temps pour créer son entreprise. Ce qui fait que le père n'avait pas le temps pour sa fille. Je me rappelle le premier jour il m'a vue. Je peux dire que financièrement, il ne veut pas se permettre de payer 60 000 francs pour que sa fille vienne pour un mois de cours chez moi. Et elle vivait loin à Niala. Donc chaque matin, un de mes anciens devait faire Niala. Il quitte ici à Il ne paye pas à Niala chercher l'enfant. Il vient rester avec elle. Le soir, on va la déposer à Niala. Elle, elle n'avait pas les chaussettes quand elle arrivait. La tête était tout bizarre, n'était pas ong, les choses comme ça. L'enfant, elle dormait toujours à mes cours. Première semaine, j'ai dit, chaque enfant doit avoir une activité. Je vous permets de vendre dans mon dans le centre. Les gens sont venus avec les crêpes, les gâteaux. Elle a vu son père, elle a dit papa achète-moi un paquet de bonbons. Je vous assure la fille elle ne parlait pas. Prochain coup. Bonbons bonbons bonbons. Il dit que hey que mais, tu ne parlais. Elle dit non non bonbons l'enfant là hein, que, hey, Tu viens tu parles n'importe quoi. Elle vient te tendre les bonbons. Souvent, les, les, les, les professeurs venaient quand ils faisaient, venaient faire, les parce qu'on a aussi les découvertes de métier. Quand un professeur venait, il dit, ok, c'est combien? Elle dit 1500 tout le paquet. Il dit, ok, il donne 2000. Il dit que partage à tous tes camarades. C'est pour ça que la fille a pointé tous les jours. Et à partir de ça, j'ai pu déceler chez cet enfant qui avait 8 ans. Que cet enfant peut-être elle est frustrée à l'école parce qu'à l'école, il m'avait dit qu'elle avait un retard. Imagine le genre d'enfant qu'elle dormait seulement tous les coups, elle dormait. Mais quand on a commencé l'entrepreneuriat, l'enfant a commencé à vendre. Donc, vous, euh, euh, notre but avec vos enfants, c'est de permettre que l'enfant ait une vision. Donc, il y a un cahier que j'ai écrit, ça, ça fait il y a deux ans que j'ai écrit ce cahier pour les enfants. J'ai écrit ce livre, ça s'appelle « Mon cahier de vision ». Donc, là derrière, vous avez ma biographie. Et puis, vous avez, je euh, vais vous lire un peu ce qu y a, le résumé qu'il y a derrière. Rêvez-vous d'avoir des enfants autonomes Ne savez-vous pas comment améliorer les performances de vos enfants Vous avez beau les motiver à la lecture, mathématiques et autres mais le résultat est le même, gain véritable. Les parents désirent au-dessus de, au par de toute la réussite de leurs enfants. Mais parfois, ils ne savent pas comment s'y prendre correctement. Entre le travail, la vie de couple, la vie professionnelle, un parent a très peu de temps pour se concentrer sur sa progéniture. Les jeux, les amis, la télévision et les réseaux sociaux deviendront donc de, bonnes, de bons compagnons pour vos enfants. Et... Ça vient donc boucher ce manque à combler chez l'enfant. Ce qui bien des fois donne des résultats peu louables et impacte d'une manière ou d'une autre le devenir chez certains. Après des années de travail avec des enfants, par le moyen du coaching à distance et physique, le pasteur et coach Jocelyne Kuo qui est ma personne, j'ai pensé à ce manuel d'incubation de potentiel afin de porter secours à tout parent, désirant stimuler de la conscience véritable chez son enfant pour qu'il devienne un champion. Voici un excellent guide qui propose des outils nécessaires pour une marche progressive vers l'éclosion du potentiel de vos enfants. Bonsoir, Enéo a fait son travail donc. Donc, à travers les exercices, l'enfant, ce cahier de vision coûte 10 000 francs. Le cahier de vision. Les coûts de vacances. Pour ceux qui demandent déjà le prix, les coûts de vacances, c'est 60 000 francs par enfant. Donc, sur le campus, les enfants, chaque jour que l'enfant vient ici, c'est 1000 francs pour sa nourriture et sa boisson. Donc, j'encourage les enfants à manger ça, à manger la nourriture qui est cuisinée le jour-là. Beaucoup d'enfants, les deux dernières années, j'ai vu des enfants, ils avaient le pain chocolat tous les jours. Et ces enfants, pain chocolat chocolat, du gazeux. Ils sont fatigués pendant les cours, ils courent dans tous les sens à la pause, ils se, ils sont, ils sont, on peut les irriter facilement. Donc cette année, j'ai mis, c'est obligatoire pour tous les enfants. Ils vont manger ce qu'on fait sur le campus. Et ici, on fait de la nourriture, on ne peut pas paver le cube. Euh, je les encourage à manger bio. Parce qu'il y a aussi un passage, où on va parler de l'agriculture biologique, pour qu'ils comprennent. Donc, 60 000 francs le mois. Et euh, quand vous payez les 60 000, vous recevez aussi un cahier de vision. Vous recevez un cahier pour l'enfant donc il y a aussi possibilité de venir ceux qui sont dans d'autres villes vous envoyez l'enfant pour une semaine et il va dormir sur notre campus donc les enfants peuvent venir dormir sur le campus à maquepé voilà donc euh, ça ça va, ça va avoir d'autres frais Donc, il y a les frais de le logement et puis de nourriture voilà Alors, je sais qu'il y a des personnes vous êtes à l'étranger euh, parfois ta, ta mère ne peut pas amener l'enfant tous les matins le ramener le soir et on a aussi l'option où les, euh, les, les moniteurs, on a des assistants qui peuvent accompagner les enfants à la maison. Et le matin, on vient les chercher. Donc on va les déposer le soir, et le matin, on vient les chercher, on les amène ici. Donc, euh, parce qu'il y a des parents, je sais que vous travaillez, vous ne pouvez pas amener les enfants. Donc, euh, dans les cours d'entrepreneuriat, on va aider l'enfant à découvrir sa mission de vie, l'aider à découvrir son potentiel, à développer sa, sa vision, avoir confiance en ses capacités internes, à être autonome, autodidacte, à utiliser les moteurs de recherche comme Google, on va développer la créativité de l'enfant, sa patience, sa persévérance, sa confiance en soi, et son amour pour la lecture. Et on va les à se connecter à ses parents. Donc ça, ce sont les bienfaits de ce livre. Ça s'appelle mon cahier de vision. Donc on aura aussi le cours de judo. Beaucoup de personnes, si vous saviez vous défendre, Certains hommes ne vous auraient pas tapé dessus. On ne vous aurait pas agressé. Donc, euh, le judo, c'est quelque chose qui aide l'enfant à construire sa confiance en soi, euh, qui l'aide aussi à mieux communiquer, à se discipliner, à être ordonné. On va aussi parler du... Euh, il y aura les cours de cuisine, les cours de danse. La danse, on a un professionnel qui va venir ici trois fois par semaine pour enseigner la danse aux enfants. Donc, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On aura aussi le community management parce que les réseaux sociaux sont inévitables. Beaucoup d'entre vous, les parents, vous avez, vous venez sur Facebook seulement pour regarder les vidéos des autres. Donc nous voulons amener vos enfants à créer leur propre contenu. Donc le community management, ça va inclure YouTube, ça va inclure Facebook, euh, TikTok et euh, d'autres nouveaux réseaux qui sont en train d'être, euh, de prendre de, de l'ampleur. Donc euh, on va aussi parler d'agriculture biologique. Donc nous prévoyons faire une descente sur la plantation euh, de monsieur... Euh, Changa, à Penja. Donc, il fait la, la, de l'agriculture là-bas. On voudrait bien que les enfants voient comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent en faisant de l'agriculture. J'ai été dans des pays en Afrique, comme le Gabon par exemple, où il n'y euh, y a de la terre, mais les gens ne cultivent pas la terre. Parce qu'ils simplifient la terre. Ils veulent seulement le boulot où on passe à soi, on met la cravate. Donc euh, Mon but et celui de mes enseignants, ce sera de permettre à vos enfants d'apprendre à se discipliner. L'année passée, par exemple, j'avais des enfants qui arrivaient euh, tu vas voir un enfant de 4 ans qui arrive et euh, elle prend le ton de ce qu'on fait qu'il hein. y en avait une en particulier, elle est arrivée à 3 ans quand sa grand-mère est arrivée, elle a dit vraiment, l'enfant si elle m'a déjà dépassé, il est sa grand-mère qu'elle ne te dérange pas premier jour, elle est sur les, les, les, les jambes de tout le monde tout le monde la portait, elle dérange tout le monde tout le monde, deuxième jour je mets la punition, elle se met debout les gens sont assis elle regarde, elle dit mais Troisième jour, elle voit comment on félicite et on récompense ceux qui sont arrivés tôt. Ceux qui se comportent bien. À partir de la semaine qui a suivi, elle, le bébé ange, elle est arrivée à l'heure avec sa soeur. Parce qu'on fait dans les cours d'entrepreneuriat et de coaching, on aide aussi les enfants à gérer leur temps. On aide les enfants à gérer leurs finances. Que tu, tu donnes un sang à l'enfant, le soir l'enfant a tout mangé. Et euh, je dirais, l'une des choses clés des, des, des, je peux dire des activités phares C'est la lecture Il y a le jeu d'échecs Je crois qu'ils ont bien aimé les jeux d'échecs Il y a les jeux d'échecs, on fera Il y a la lecture Et il y a aussi la vision Pour moi aussi jeune que 3 ans Un enfant doit savoir ce qu'il veut faire dans sa vie Il doit savoir pourquoi il veut faire la chose Comment il va faire la chose Qui a déjà fait la chose qu'il veut faire 3 ans, oui Voilà Donc on fait toutes les activités sauf l'école donc je ne vais pas faire les mathématiques avec les enfants ici, je ne vais pas faire les, la géographie, non. Mais on va leur apprendre à parler, on va leur apprendre à réfléchir, à résoudre des problèmes. Vous-même, vous savez, vous êtes passé à l'école, vous avez eu la licence. Après, vous avez encore dû faire autre chose pour compléter et être quelqu'un dans la société. Donc c'est ça. On est aussi pour la discipline personnelle. Et euh, mon but, c'est d'ouvrir l'esprit de vos enfants. L'année passée, on a vu une, une rubrique qu'on appelait Découverte de métier. Donc on a eu un mécatronicien qui est venu, on a eu euh, quelqu'un qui était ingénieur chez Tractafrique qui est venu aussi. Et ils ont parlé de leur métier. On a eu un journaliste qui est venu, le journaliste Boris Banteke, il est venu. On a eu euh, euh, un motivational speaker et coach Bertrand Tiotop, il est venu aussi, il parler de son métier aux enfants. On a eu un médecin, un euh, chirurgien qui est venu, il a parlé de son métier de chirurgien. On a eu un prêtre, le prêtre, le père ici le père ici de Ange Raphaël, il est venu, il a partagé son parcours, il a été banquier avant de devenir prêtre, il a fait ses études, il était banquier pendant quelques années, il a décidé de devenir prêtre, il a passé dix ans encore avant de devenir prêtre. Et comme par hasard, il avait un enfant, il, il, donc il est obsédé par, il veut devenir prêtre dans sa vie. Donc quand on a amené le prêtre là, oh, ça m'a été contente. Le, prêt, le père aïssi a parlé au jeune homme. Il a posé les questions. Donc, l'enfant, le, le, le, en rentrant chez eux à la fin des vacances, il connaissait ce que ça, ça veut dire qu'être prêtre. Et parfois, c'est ce qui nous manque. On, tu veux faire quoi dans la vie ah, Moi, je ne sais pas. Et vous allez là, vous achetez les Air Max à l'enfant. Vous achetez les grosses chaussures à l'enfant. Vous achetez. Oh, je vais t'envoyer. Tu vas aller te balader au Canada. Tu vas aller te balader. Tu vas aller te balader. OK. Qu'est-ce que tu as planté dans l'enfant voilà. Donc, le cahier de vision est disponible. Hein? On poste partout dans le monde. Moi, on poste partout. Donc, il euh, y en a en français et en anglais. Il y a la version anglaise de ce cahier. Et euh, si vos enfants ne peuvent pas venir sur place, prenez le cahier de vision, vous leur donnez comment ça, bosser. Et la lecture aussi. Donnez des documents à vos enfants qui vont leur permettre d'ouvrir leur pensée. C'est à 45 ans que vous commencez le développement personnel. Imaginez si on vous avait montré ça à 7 ans, 8 ans. Ce que vous, vous seriez devenu. Voilà. Donc, vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un, ça va l'aider, ça va sûrement aider quelqu'un. Et euh, on met aussi l'accent sur les biographies. Je pense que quand on connaît l'histoire des personnes qui ont fait ce qu'on veut faire, euh, nous aussi, on a confiance en notre capacité à pouvoir accomplir cette même chose. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous avons... Euh, les inscriptions commenceront mercredi. Donc, euh, on a des places limitées. Je ne veux vraiment pas qu'il y ait trop qu'il de l'affluence. J'ai mis mes prix comme ça parce que je sais que je vais apporter le meilleur à vos enfants. Je vais vraiment apporter la crème de la crème. Les deux années précédentes, c'était... Il, il y a même les cours de musique. Je crois qu'ils n'ont même pas mis de musique ici. Il y a la musique, oui. On va faire les cours de piano et de chant. Il y aura ça. Il y aura la danse. Il y aura l'oratoire. Donc, voilà les, les programmes phares. Et puis, il y aura l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, euh, merci d'avoir écouté. Et surtout... Que de tout ce que j'ai dit là, même si vous ne faites pas ce programme pour vos enfants, commencez à donner une vision à vos enfants. De temps en temps, parlez du futur de votre enfant à votre enfant. Parce que malheureusement, on cherche l'argent, cherche l'argent, mais on n'a pas... Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas ce que vous voulez que vos enfants deviennent demain. Or, oh, dans ce livre, je est tout, tout est planifié. Par exemple, là, l'enfant connaît la future carrière qu'il va faire. Carrière. Il connaît ce que c'est qu'un métier. Et là, il y a la planification des 20 prochaines années. Regardez. l'enfant doit mettre les années. Les 20 prochaines années de l'enfant, il sera dans quelle école, en train de faire quoi? L'école, là, est où? Si l'enfant veut partir à Avat, à partir de 6 ans, l'enfant peut se préparer. Il réussit à partir à Avat quand il a 20 ans ou 17 ans. Tout, c'est la vision. Voilà. Donc, vous avez les, le, les contacts en en haut de cette vidéo. Si jamais vous voulez euh, souscrire au programme pour ceux qui sont à l'étranger, je précise que vos enfants peuvent venir, vous pouvez permettre on permet bien sûr à vos enfants de venir et de dormir sur le campus donc il y aura des personnes qui vont aider dans ce sens là ils peuvent venir dormir sur le campus, voilà donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée Aidez vos enfants, s'il vous plaît.